La première réponse qui me vient derrière, c'est euh, parce qu'une handicapée n'a rien à voir, n'a rien à apporter aux autres. Derrière, tu te penses réellement handicapée. Tu as intégré que tellement différente que tu n'as rien à apporter. Donc, es, ton système a une base de croyance, a une croyance fondamentale, une pierre fondatrice de la différence n'a rien à apporter aux autres. Et c'est souvent ça que nous.. Euh, que nous crée l'ego. Il nous fait passer des vessies pour des lanternes. On va voir le haut en bas et le bas en haut. On va voir un chat alors que c'est un chien. On va voir un chien alors que c'est un chat. Ça me parle de ta naïveté. De Je suis naïve. Ça m'envoie ça comme information. Je suis naïve. Pourquoi tu naïf Pourquoi tu, pourquoi ça vibre naïveté derrière Parce que c'est aux autres de le faire. Euh, aux autres de faire quoi mmh. Je suis vraiment Sherlock Holmes. Indice après indice, je dévoile. Il y a une révélation qui se fait. Parce qu'on t'a forcé, ah d'accord, tu te sens forcé de faire les choses, donc tu préfères ne pas les faire. Et tu préfères rester dans une léthargie de toi-même. Euh, la coliopathie ou la sodiopathie en fait partie. Alors, ta maladie, la sodiopathie ou la coliopathie fonctionnelle, c'est un défi d'incarnation. C'est ce qui te permet de te goûter de la meilleure manière possible. Et ce n'est pas une excuse pour ne pas défier qui tu es. Le côté « je suis différente » est un brin de folie que tu ne t'autorises pas. Voilà, elle est là, Mmh. tout par de là. Tes trois questions ont pour origine cette question. Et en même temps, je renvoie. c'est vraiment une information pour le groupe. Est-ce que je m'autorise vraiment un grain de folie dans ma vie Est-ce que je m'autorise à briser mes règles Est-ce que je m'autorise à ne pas écouter le... le niveau spirituel qui dit que c'est ma flamme du Est-ce que je m'autorise, est-ce que je suis cap de d'aller avec le premier campain du coin est-ce que je peux arrêter de me prendre la tête deux secondes avec ces notions spirituelles Parce que voilà ce que résonne le groupe. Voilà ce que résonne le groupe. Est-ce que tu résonnes, Julie Est-ce que nous résonne tous On se prend la tête avec des concepts spirituels de merde. Au lieu de suivre quoi Sa folie. Arrêtez d'avoir des excuses. Des, des choses qui nous enclavent, qui nous entravent, qui nous font ne pas être nous-mêmes. Et il y a une révolte sous-jacente là-dedans. Une révolte par rapport à, à ces dogmes qu'on nous impose sociétalement parlant familialement parlant, il y a de la révolte. Il y a un côté « mais putain, mais je veux faire autre chose de ma vie. » Et il y a un côté « je veux me laisser la surprise de découvrir ce que c'est. » Pourquoi je dis ça Parce qu'on place le mental avant l'instinct, avant le corps, avant notre jouissance. On est, on est des pantins. Avec une conscience de dieu, de dieu et de déesse. Osons la folie. Voilà ce que ça me dit. Merci beaucoup Julie. Ça va passer, ça va passer. Respirez, buvez de l'eau... Vous qui regardez, qui êtes là, vous avez le courage, tu as le courage de te regarder en face.